Bonjour chers versos, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer dans cette vidéo qu'il n'y a pas de préambule, pas de euh, prévision générale. Les prévisions seront plutôt personnalisées. J'ai pris cette décision après avoir lancé un petit sondage pour savoir quelles seraient les préférences des euh, abonnés, des amis de la chaîne. Et selon les résultats de ce sondage, je décidais de personnaliser plutôt les prévisions. Donc cette vidéo va concerner seulement les versos. Mercure rétrogradé durant les dernières semaines dans votre deuxième maison, ensuite retourné dans votre signe. Et cela vous a donné l'opportunité de réévaluer certains aspects dans votre vie relativement à votre revenu, à vos finances, votre emploi, vos ambitions et vos désirs d'accomplissement. Maintenant, avec la pleine lune qui aura lieu euh, lundi et Mercure qui recommence son transit direct mardi, vous allez pouvoir prendre les décisions et mettre en pratique les idées et les stratégies que vous auriez établi lors de la réévaluation que vous auriez faite. Le soleil est toujours dans votre deuxième maison dans les poissons, faisant la lumière sur cet aspect financier, mais aussi sur votre estime de vous-même et votre confiance en vous et en vos capacités. Au niveau affectif, il faudrait ne pas devenir trop possessif et ne pas être centré sur vous, vos désirs, mais aussi prendre en considération les désirs du conjoint. Vénus est dans le taureau chez elle, jusqu'au 3 avril, et cette semaine, elle sera conjointe à l'énergie uranienne imprévue et surprenante d'Uranus. Le taureau est votre quatrième maison, c'est votre foyer, votre résidence et votre famille. Vénus euh, euh, durant son passage dans cette maison, rendra votre foyer important pour vous en tant que source de bonheur. Donc Vénus va rajouter beaucoup d'harmonie à votre vie familiale. Donc Mercure, durant cette semaine, va être dans votre signe et va transiter direct. Cela va vous rendre très actif au niveau intellectuel, et au niveau de vos déplacements. C'est une excellente semaine pour vous lancer dans des projets qui exigent, qui exigent beaucoup de réflexion. Mercure, dans votre signe, va vous donner une belle capacité à jongler avec les mots, et surtout à convaincre les plus pires des obstinés. Donc, les études, les négociations, les discussions et les réunions seront très favorisées par l'énergie de Mercure dans votre signe. Je passe maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre huitième maison. Les plus chanceux seront les Vierges, Capricorne, Taureau, et les moins chanceux les balances Et vous, vous êtes ici, cher Verseau.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 pourrait avoir lieu ou être nécessaire. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la balance, votre neuvième maison. Les plus chanceux seront les balances Gémeaux et vous, Verseau, et les moins chanceux, les Scorpions. Donc, euh, la Lune sera dans votre neuvième maison durant cette période.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 Dimanche et lundi AM pour le Québec, et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire. Et les plus chanceux seront les Sagittaires, Lion Bélier, les moins chanceux les Capricornes, et vous, vous êtes ici, cher Verseau. Donc la Lune dans votre onzième maison.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 Une très belle énergie règne durant cette période. La seule chose dont je dois vous avertir serait d'être attentive aux dépenses impulsives. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers verso J'espère que vous avez aimé cette nouvelle manière de présenter les prévisions, les prévisions hebdomadaires. Donc, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît.